coucou bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue de nouveau sur ma chaîne dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai réalisé ce macérat huileux activateur de pouce. comme ingrédient on a de l'ail du clou de girofle de l'huile d'avocat l'huile de palmiste L'huile de tournesol, l'huile de coco, les huiles essentielles de romarin d'abraté. Et il faut aussi un bol transparent avec un applicateur au bout. Je commence à mettre d'abord l'ail et le clou de girofle. Ce sont des actifs qui sont très bien pour la croissance du cheveu ils purifient le cuir chevelu et stimulent la pousse. Après avoir appliqué l'ail et le clou de girofle, je vais appliquer les huiles successivement. Il faut savoir que le macérat huileux, vous pouvez choisir n'importe quelle huile que vous voulez. L'important, c'est que cette huile ait des bienfaits pour les cheveux. Si c'est une huile qui favorise la croissance, qui fortifie les cheveux, qui fait briller, le choix est à toi, tu es libre de choisir l'huile qui te convient, il n'y a pas d'exigence particulière, moi j'ai choisi les huiles que j'avais à la maison et comme tu peux le constater dans la vidéo, euh, les huiles sont dans des petits bols parce que c'était le reste des huiles que j'avais à la maison, j'aime utiliser tout ce que j'ai avant d'acheter euh, autre chose. Donc ensuite, je vais ajouter euh, les huiles essentielles d'arbres de thé, de romarin. Les huiles essentielles sont des actifs très puissants, donc il faut toujours les appliquer en petite quantité. Une à deux gouttes sont, sont largement suffisantes parce qu'elles sont très fortes et agissent rapidement sur les cheveux. J'ai décidé ensuite d'ajouter l'huile essentielle de Ilan Ylang qui a une odeur très délicieuse, une très belle odeur parce que le mélange avait une odeur assez forte à cause de l'ail et de l'huile de palmiste. Donc j'ai ajouté deux gouttes et ma préparation à ce point est terminée. Je vais la refermer bien et je vais la mélanger, secouer légèrement la bouteille. Donc j'ai obtenu un peu plus de 150 millilitres de cette préparation dont je suis bien euh, fourni pour les semaines à venir donc 12 jours après je décide de l'appliquer et au bas j'ai vu quelques résidus de produits donc sûrement ce sont les graines de, de Sûrement, ce sont les clous de girofle qui ont pris le temps de libérer les principes actifs. L'odeur aussi est bonne. Elle n'est pas désagréable. Je l'applique sur euh, mon cuir chevelu, sur toutes les parties. Là, j'ai commencé à appliquer sur les raies euh, de mes cheveux parce que je venais à peine de laver mes cheveux. Et j'avais fait quelques tuisses. J'applique sur les raies et ensuite, je vais défaire totalement mes twists et les appliquer vraiment à l'intérieur sur toutes les parties donc là c'est le passage important le massage je rappelle que le massage du cuir chevelu est très important pour stimuler la puce Parce, euh, pour stimuler la pousse excusez-moi parce que tout se passe à l'intérieur donc il faut bien masser pour laisser que le mélange qu'on a préparé pénètre bien à l'intérieur masser sur toutes les parties comme comme tu peux le constater je masse devant derrière au milieu et je prends vraiment mon temps ce massage euh, à mon avis doit prendre entre 5 à 10 minutes et en massant sur la devanture Massez doucement et fait attention avec le mouvement des doigts pour ne pas casser la devanture de vos cheveux. Donc là, après avoir appliqué ça sur le cuir chevelu, je vais appliquer aussi sur mes longueurs. En rappelant qu'avant d'appliquer l'huile, j'ai appliqué ma crème de chez Kantou à base d'eau. Et l'huile ici va protéger mes cheveux, mes pointes et sceller l'hydratation. Donc ensuite, je vais faire ce que je fais d'habitude, euh, mes twists. Quand je lave mes cheveux, je fais soit des twists, soit, soit je les étire avec des élastiques. Donc voilà, mes cheveux sont brillants et bien protégés. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis comme d'habitude à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye